mon malheur, je fais ton bonheur. Un jour, c'est clair, je quitterai la demeure. Vieux avant l'âge, je le suis toujours, mais je rappe encore et ça, ça fait peur. J'écris pour moi, j'écris pour toi, je le fais pour ma, ma thérapie. Si t'as pas le temps, de m'écouter. Mec, que t'es plus en vie. Pour mon bonheur, c'est mon défaut. Je fais ton malheur, me tester, fallait pas. Quand c'est le cas, je me jette des fleurs. Je me dis beau oh, gosse, ouais, quand j'étais cœur, je prends de la vitesse, faut que je me démarque. Pas de politesse, merde, porte la marque. Tous les workers, ouais, je les supporte au fond. Tu verras, c'est qui monarque. Ciel bleu dans la danse, bleu, bleu, nuit, nuit, ciel bleu, rentre dans la danse, bleu, bleu, Nuit, Pète le méga et moi le pago. Quand je t'aurai paquet j'aurai le mago. La vie se consume comme un ego Tu fais dodo alors qu'on joue gros. Gros, c'est quoi, t'es pas au-dessus des hommes. Moi, si je suis le roi, ça n'est que mon royaume. Non je t'embrouille pas, ouais, réfléchis. Union sera sinon c'est fini. J't'ai volé faux, c'est clair. En somme, une putain de classe dédiée. T'es quelque part, y'a ma conscience qui fout la merde. Entre deux mondes, tu l'as fait chier et elle se casse. Viens pas pleurer quand l'animal gronde. Ciel si bleu. Ciel bleu, entre dans la danse. Bleu, bleu, nuit, nuit. Merde, tu ailleurs, ne vous y êtes pas. Seul au combat, je mène ma guérilla. Tout le monde croit que c'est nouveau, mais man, c'est made in USA. Considère-moi comme le Donny Brasco de la Petra Infiltré par mes le rap est en train de se faire pétard. Tu as deux doigts pour te faire une fatalité. Faut que je reste cool, faut que je reste cool. Mais mec, c'est dur comme papa pas l'idée. Fais-moi confiance, je Y'a le sang sale Et puis y'a nos fidèles au oh boss C'est R.A.R.Crew Ciel noir Rentre dans la danse Nuit no noir, noir Ciel noir Rentre dans la danse Nuit no noir, noir Ciel noir Rentre dans la danse Nuit no noir, noir Ciel noir Rentre dans la danse Ну, ну,